Bonjour à tous, euh, bienvenue sur ce stream il devrait pas être trop trop long j'espère je vais peut-être un peu trembler parce qu'il fait très très froid euh, on va donc passer à Montauban on est en face du premier enfin du premier en tout cas pour, euh, pour ce que je vais faire je vais mettre mon masque euh, le, je pense c'est le numéro 2 et donc je vais sortir le téléphone à flash et m'en occuper tout de suite Hop. Ça va être notre premier pour Montauban, alors je vais éventuellement monter un peu pour vous montrer le, les 100 points supplémentaires. Alors je suis à 611 avec 20 350 points, ça, ça va être un 10 points, mais je vais avoir 100 points supplémentaires pour la ville. Bim, 10 points, 100 points supplémentaires c'est effectivement le numéro 2. On n'a pas eu le son parce que je n'avais pas encore mis la... Mais voilà, bonus 100 points. Bim, nous voilà à 612. On continue donc l'histoire. Euh, et on va donc faire le tour de la ville vite fait. Il y en a un dans un musée, mais je ne sais pas si je vais y avoir accès. Parce que le musée ne sera peut-être pas encore ouvert ou pas ouvert du tout. Euh, donc ici, je suis là. Et il faut que... Ah oui, d'accord. Hein oui, oui, ok oui d'accord, oui je comprends. Il faut que je traverse ce pont là. Euh, je vais quand même faire une photo, c'est vrai, ouais. Une photo des invaders. vite d'oublier. On recule un peu hop, comme ça. Boom c'est une jolie photo. Voilà. Hop, hop, hop. On est un peu tôt, mais euh, pas le choix. Ah mais non, on, est... on est un peu tôt, mais pas le choix parce que j'ai pas mal de routes à faire. J'aimerais bien atteindre l'Espagne aujourd'hui et et aussi euh, sortir de ces vilains nuages et de cette pluie permanente qui me réfrigère. Euh... C'est pas facile. C'est pas facile facile. Moi je dis. Vous joli comme ville là on revoit montauban pas dégueu comme petit quartier là bon je sais pas s'il fait tout le temps mauvais enfin tout le temps s'il fait souvent mauvais mais en tout cas c'est joli alors le suivant je pense que je le vois déjà il est là contre le petit mur. Bim, on enchaîne les deux premiers. Les autres vont être un peu répartis. Mais facile à trouver. Vous voyez l'autre là Elle est juste là-bas. Il y a du l'escalier qui descend. zoom ici, mes, mes plans, euh, mes plans caméra sont tout tremblant parce que j'ai la tremblote. Et voilà, oh. tout en noir et blanc. Il y a... ah oui, c'est vrai, mais je pense que ceux de ceux de Montauban ont tendance à être que noir et blanc pour quelle raison, je ne sais pas mais apparemment il s'est fait un délire noir et blanc ici à montauban hop là on devrait avoir le son ppt numéro 3 voilà donc ça c'est pour les deux premiers je devrais en faire 9 9 ou 8 je pense facilement hop et là on va aller voir le 10 le 8 pardon Final, je pensais m'être garé un peu loin des invaders mais ça va. la ville est pas très très grande j'ai l'impression, on devrait pouvoir se les faire assez facilement, tous tous tous, Hop est-ce que j'ai loupé, Ah oh là là, mon téléphone étant tout mouillé il a tendance à... Mais bon il est un peu tôt pour ce stream, au pire les gens regarderont peut-être le replay si ça les intéresse, il y a encore un vachement beau pont là-bas. Il y a beaucoup de ponts à Montauban, j'ai l'impression. Mais moi c'est l'heure à laquelle je dois faire, enfin je dois faire. C'est l'heure à laquelle je fais ce, ce stream parce que ben voilà, c'est maintenant que je suis là. Je ne vais pas attendre. Je ne sais pas quelle heure il est en Australie pour, pour la copine Sylvia qui vient de temps en temps. Même euh, si c'est férié en Australie, parce que, enfin non, même ici, au final, ouais, c'est vendredi. Vendredi, moi, je faisais le pont. C'était fait, c établi depuis un moment. Mais, euh, mais c'est peut-être pas le cas. C'est pas le cas de tout le monde. Alors, qu'est-ce que ça dit? Melbourne. Ah oui, effectivement, il est cinq heures de, il est encore 5 heures de l'après-midi. Bon, c'est l'occasion de faire un, un live à un autre horaire, on vérifie, on voit ce que ça donne. C'est pas très très grave. Pour les, le, le voyage que je fais ici, euh, j'avais plusieurs fois euh, au niveau de la boucle que je fais. C'est-à-dire que je fais une boucle à partir de on va dire de Montpellier jusqu'à Montpellier. Mais euh, soit tu partais vers Montauban, Toulouse, puis Bilbao, soit tu partais vers Perpignan et Barcelone. Et j'aurais peut-être dû faire l'autre tour afin d'avoir du meilleur temps. Mais bon, on va, va s'arranger. Là je pense que si je, si je me dirige vers Biarritz, il y a moyen que j'ai pas du trop trop mauvais temps. Alors l'autre il devrait être ici, ah oui, peut-être sur ce muret là, je pense, Sans certitude, Est ce pourrait être là, oui, voilà, le suivant, ils sont très très noirs ces... ces carreaux, très très noirs, ils ont l'air tout neufs les... les invaders, ils ont peut-être été réactivés parce que je pense que l'invasion a été faite il y a un moment ici. Je pourrais vous donner l'information grâce à une Spotter. Mais... Hop. Yip. Et lui, c'est un 20 points, le numéro 8. Euh, on va aller voir sur une Spotter ce que ça dit euh, sur Montauban. Hop. Et alors la suite, ça va se passer par là. Je pense que ça, c'est le musée dans lequel il y en a un aussi mais qui va pas encore être ouvert de toute façon et bah tant pis de toute façon euh, j'ai pas tellement le temps d'aller au musée euh, malheureusement ce sera pour une prochaine fois après vu qu'il est dans le musée il y a quand même assez peu de chances qu'il soit, qu soit un jour embêté donc euh, si un jour j'ai l'occasion de passer à Montauban et d'aller dans le musée eh bien, on saisira l'occasion mais là pour le moment pas le temps alors du coup ici alors donc montauban montauban montauban envahi en 2009 effectivement voilà ce que je me disais 2009 ça fait déjà ça fait déjà pas mal d'années et ils sont encore en bon état ça veut dire qu'ils ont été ils ont pas été réactivés à mon avis régulièrement alors et ma géolocalisation me dit que le suivant et donc il y en a, il y a le 11 je pense qui est à l'intérieur de ce bâtiment ci ce bâtiment qui est un musée ingres ingres ingres je sais pas et donc à l'intérieur de ce bâtiment là il y en a mais à partir de demain vendredi 30 octobre parce que nous... ça va fermer jusqu'à. Non, c'est bien. De toute façon, oui, apparemment, il n'est pas, pas... pas ouvert à cause du Covid. Donc, euh... donc pas de regret. Ça sera pour une prochaine fois. Si tu pouvais arrêter de faire ça, toi, ça m'arrangerait. Ok. Donc, par contre, ici, ici il devrait y en avoir un, à mon avis, ici en bas sur l'escalier. Alors, alors... part ici... Non... Ah Est-ce que The Wasabi était là non. Nous avons un view... -well. Alors ici, quelque part, sur cet escalier, il est censé y en avoir. Hein, je pense. S'il n'a pas été détruit. Des jolies petites briques bien orange dans ce point mais je ne sais pas où oh, oh, oh. j'ai donc cette nuit dormi ah bah il était là bas tout en haut tel te bah j'ai juste pas levé assez la tête quand j'ai commencé à descendre. Mais donc, euh, euh, je disais, j'ai dormi euh, sous ma tente sous la pluie aujourd'hui. Donc euh, content d'avoir la tente, mais pas content d'avoir la pluie. Ah, la nuit, a déjà été bien amochée. C'est pas cool. C'est pas cool du tout. Alors, il devrait flasher. Alors hop, on sort l'application, l'application est buggy, on ferme l'application, et on la relance. Et voilà, numéro 10, qui est quand même un peu, un peu endommagé. On essaie de faire un plus grand angle. Et on va faire une petite vidéo. Petite erreur de téléphone. Qui se lance au la musique. Ça c'est le problème de l'humidité. Et de la pluie. Ça, ça fait de la conductivité. Avec les écrans tactiles et compagnie. Mais c'est pas Jojo. -jo. pas Jojo. -jo. On fait des petites interférences. Voilà, un joli petit plan. Hop, ça c'est fait. Parce qu'il y a des choses qui se disent sur le chat de mon viewer. Qui est-il D'où vient-il Formidable viewer. Et voilà, on en a déjà fait 3, 3 en, 15 en, 15, en 14 minutes. Euh, du coup, je pense que ça va aller assez vite pour mon J'espère que cela ne vous posera pas de problème, que ce soit court. En même temps, il n'y en a pas beaucoup, donc euh, je ne peux pas faire autrement. Euh, alors, la suite. La suite se passe. Hop. Numéro 7 qu'on avait là. Il va falloir que je descende en fait. Je pense bien. Je vais remonter, mais, mais idéalement, il faut descendre. tout tendu de rouler sous la pluie dans le froid, de dormir sous la tente dans le froid. Et heureusement j'ai pris un airbnb à mi-chemin, demain soir je suis un airbnb, c'est un peu plus confort. Et alors par ici, on a la petite sculpture. Et là, il y a un espèce de gros muret. Ah bah ben voilà, celui-là, c'est un 100 points. Il est assez, assez fameux, il est assez grand celui-là. C'est une belle pièce. C'est une belle pièce. Qui doit être une œuvre, une œuvre en rapport avec la région, j'imagine. Avec la, la madame toute nue. Et elle a un, une jarre et de cette jarre tombent des invaders pas mal, pas mal du tout, toujours en noir et blanc, et ça c'est un bon gros sans-point. Alors par contre là je suis, je suis pas assez loin, je m'éloigne un peu pour l'avoir en full, pour l'avoir en foule il faut, faut se mettre au milieu du, au milieu du machin. You. Bim, sans-point, la source de l'invasion, elle est la source de l'invasion. Je sais pas si il de l'œuvre originale, la source de quelque chose. Sans doute. Euh... On est à 20 000 points et 600. 20 000 et 600 points et euh, 615. 615 invader, je pense. Ok, on va faire un petit plan quand le camping-car il sera passé. C'est le plan de là-bas. Le pont, on s'en fout, celui-là n'est pas joli. Hop, hop, hop, on éclaircit un peu. Sûr, non, non. La lumière, elle est assez capricieuse. Hein, s'il vous plaît Hop là. voilà euh, donc ça c'est le numéro je ne sais pas combien mais qu'il est fait je vous dis ça tout de suite donc ça ah 616 je suis 616 j'avais dit 615 je donc effectivement tout ce noir et blanc pour le moment c'était le numéro 9 9 sur 11 il y en a 11 au total je devrais en obtenir 8 sur 11 je pense euh, parce qu'il y en a un qui est, qui est mort il y en a peut-être d'autres qui est mort donc ce sera 7 8 sur 11 euh, mais voilà on fait avec ce qu'on a on fait. Hop. ici par là et eh bien de nouveau je continue par là euh, tu, tu, tu, tu, tu, cette petite route là et À la fin de cette route-là, le problème étant que cette route-là, il n'y a pas de passage piéton. On va essayer de falloir trouver un moyen de de y aller sans se faire écraser, se mettre en danger. Ouais, chaque fois, mon téléphone s'en va et change de change de choses. Du coup, il y a peut-être des commentaires que j'ai loupés. Si c'est le cas, j'en suis navré. Connecting. En tout cas le live a l'air de continuer, d'être euh, ok, là-dessus j'ai pas trop de soucis. Et donc, On passe ici à côté de cette sculpture en bronze j'aurais tendance à dire. En fait qu'elle a l'air en tout cas il y, y, y a un métal euh, style cuivré. Et... Ah ben voilà c'est Ingres, c'est le fameux Ingres qui est donc un peintre, un peintre mais euh, de temps ancien ne se connecte pas est ce que tu veux bien te connecter ah de ben merde ah j'ai cou le wifi s'est coupé ici dessus mais c'est de elle que je partage la ah non je demande aussi carrément carrément on a dû avoir une coupure de, st de stream par contre je ne sais pas il me semble être. Ok, bon, non. ça a l'air d'aller, ça a l'air de tourner. Je ne comprends pas. Euh... Il y a des choses comme ça qui me dépassent. Euh... Et donc je voulais le chat. Le chat au cas où. Et donc quelque part ici, sans doute sur le pont, juste là à droite, je pense, on va avoir un éleveur. Exactement. Et là. Bon, est-ce que je peux arriver à mettre mon téléphone sans qu'il perdre en sucette à chaque fois dans la poche on a une juste à lui il est en parfait état il a sans doute été rénové hein, bien sûr depuis 2009 euh, ça paraît étonnant faire une petite fata Hop. et le scanner de ce pas ils sont assez bien regroupés tous, au milieu, tous autour du musée Ingres D'ailleurs, supplémentaire qui ne fait que 10, mais c'est plutôt des, des petits. Enfin, à part le, ouais, c'est plutôt à part un pour le moment, ça a plutôt tendance à être des, des petites pièces à 10 et 20 points. il est encore parti euh, se promener ailleurs, hein, ce téléphone. Il m'énerve trop d'humidité partout, ça déclenche tous le, les boutons sur le. Sur le téléphone, là on va se faire un petit plan, quand même. Avec la une belle fresque en plus, il y a une belle fresque là. On devrait pouvoir faire, ah, c'est original. Vraiment, on dirait un peu inspiré de jeux vidéo, mais en même temps, euh, rien de précis. C'est pas, euh, pas exactement, c'est pas une reproduction exacte pas mal du tout je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi j'aime bien j'aime assez j'aime assez petit côté euh, spars, pas spartiate mais romain Une espèce d'insecte de, de, romain euh... guerrier Euh, d'accord, d'accord, d'accord. Et donc on passe à la suite. On en a déjà 6 ici je pense. Si je ne m'abuse. Si Effectivement, on en a 6. Je pense que je peux en faire deux supplémentaires facilement. Le prochain c'est le 10 là-bas. d'accord ok je comprends je comprends, je comprends pourquoi j'ai pas eu tout ça ouais, pas mal du tout ça hey, donc là on va chercher le numéro 10 euh, oui c'est le moins c'est le moyen le, le plus évident on remonte on a descendu tout à l'heure puis après on retourne vers le 4 et le 4 il devrait pas être trop loin de la moto. On aura fait une belle boucle, Comme il faut. Du coup je me suis pas trop mal garé. Par rapport à là où ils étaient. Je n'ai pas trouvé. d'emplacement spécifique pour les motos ici. Du coup je me suis un peu mis à l'arrache on va dire, sur une place, comme ça se fait dans plein d'endroits. Euh, bon je ne considère pas comme ma, ma moto motogène, donc ça devrait aller. Mais bon, il y a toujours ce petit, euh, cette petite question, que va-t-il arriver un parking ici, il pu me mettre là, hein, ce... mais il a l'air d'avoir des barrières à ce parking, il est plutôt vide. Il m'a refait le même que d'hab. Hein. Je comprends pas ce qu'il pourquoi il s'en va là chaque fois. Enfin. Alors 25 minutes de live. Ça va être très très court. Hein. Je pensais que ça allait peut-être me prendre deux heures et ben même pas. En une heure ce sera fait. Je vais arriver un peu à, après 8 heures, Le temps de préparer toutes les affaires, machin, etc. Trouver le premier annuladeur, lancer le live. Euh, on aura pour euh, même pas 45 minutes de live, je pense. Bah, ouais, bah, presque une demi-heure, parce qu'il m'en reste deux. Donc ouais, même pas, même pas 40 minutes de live. Mais bon, ça fera un, fait, un petit live, euh, le tour de, de tout ce qu'on a euh, de disponible comme Invader en cette période, sachant que le musée est fermé. Limite, limite si le musée avait été ouvert, j'aurais peut-être eu le temps d'y aller. Quoi. Parce que c'est aussi, je me dis, je n'ai pas envie de payer l'entrée du musée et de faire vraiment juste que le, que vous voyez. Si je fais le musée, ça me rendrait de, de pouvoir le visiter, le, le, le, le, le, le musée. Mais, euh, mais ça, ça me paraissait compliqué. Euh, du coup, ici dans le coin, il devrait y en avoir un autre. Que je me localise comme il faut. Si mon téléphone veut bien me reconnaître, non Mon téléphone ne sait pas qui je suis. Ils ont sans doute tous vu mon mot de passe. Voilà, là j'ai avancé. Ok, d'accord. On va remonter par là. Allez, je fais cette place, il y a un petit kiosque. Je peux me mettre à l'abri là, mais je crois que je vais devoir remonter ouais, par là. Non Non, c'est très là. Et là il pleut très très légèrement. Puis, qui, si j'étais à moto, je me gênerais sans doute un peu. Mais en étant à pied, ça va. Mais comme je vais bientôt devoir remonter sur la moto ça que je vais continuer à être mouillé. une très belle fresque encore ici. Enfin, très belle, il faut aimer, hein, mais... mais vachement chouette. C'est assez artistique comme ville au final, Montauban. Petit, mais il y a petites fresques de partout. C'est agréable. L'oxytrol. Ça, ça, ça, ça sent la figurine Warhammer ici à mort 40 000, c'est un truc de jeu ça, ouais. Deux personnes maximum, et donc l'invader il va être sur cette place là je pense là aussi il a une, une maison avec une devanture toute, toute décorée, c'est chouette c'est chouette, et voilà on a de nouveau la dame, la dame toute nue qui verte de l'eau la source. C'est la source, ça doit être un, un dessin de monsieur Ingres. Ah, ben le voilà. Le petit Invader là-dessus. au Le voyez-vous Bim Hop Et on sort l'application Invader. Et on se fait notre septième. Toujours en noir et blanc bien sûr, Et là on a un clocher, on va prendre le clocher, Hop. faire la rotation, montrer la maison toute colorée, un petit zoom dessus, et puis partir, s'il avait pas la voiture ce serait vraiment nickel. Même, bon, pas tout à voir. Voilà, et donc là on poursuit et on va avoir un petit peu de temps à, à marcher. Qu'est-ce que ça dit Qu'est-ce que ça dit Un viewer, un shadow viewer. Mais oh là, ils sont en train de tout refaire cette place-là. Ça sent le parking souterrain ou c'est moi Je sais pas, c'est étrange. Ouverture, deuxième semaine, un grand chantier. Accueil, service adapté, on va parking. Ouais, ouais, ouais, ils sont en train de creuser du parking souterrain. D'ailleurs, ça a pris la flotte avec la pluie. Ça ressemble plus à une piscine qu'à un parking. En fait, je pense que, alors c'est sans conviction, mais des fois dans certains cas, les villes euh, comme ça il y a une petite place qui devait être assez vieille et un peu détériorée et n'ayant pas les moyens de rénover la place, ils proposent à une société d'exploitation de, de parking de refaire la place en surface et du coup ils leur offrent euh, l'espace, le, le, le, enfin ils, ils leur permettent il leur offre l'opportunité de, de, de, dans le cadre de la rénovation, de mettre un parking en dessous de la place qui, re, qui refont au-dessus. en surprise. Je pense que c'est un truc dangereux. Donc... Alors après, ben les arrangements, etc., ben les détails, je ne connais pas. Hein. Je ne pense pas que ce soit offert offert, à la... offert, offert à la société. Il y a quand même les droits d'exploitation, etc. Mais c'est un peu l'idée d'espèce de, d'avoir un.. Comme ils renovent la place supérieure, la place à, à, en surface, et ils ont euh, ils ont des avantages. J'imagine. Bon, avant de partir, il faudra trouver une boulangerie ou ou acheter à manger. À chaque fois mon, mon téléphone part en sucette. Et il va regarder des streams et de compagnie. N'importe quoi. N'importe demander est-ce que ça pourrait être intelligent parce que là j'ai pas de catégorie en plus de ce qui est assez étrange ça arrive. mais de mettre quelque chose genre Space Invader, est-ce que ça existe là, l'application Space Invader ah, l'application s'appelle Flash Invader Flash, Flash Invader Non, il a pas de Flash Invader Pour avoir juste des signes Non plus. Non, du coup la, la catégorie que je mets d'habitude qui est travel. Non. Un téléphone qui fait n'importe quoi alors qu'il a pris deux gouttes. Insupportable. Et donc travel. and Outdoors exactement ça que je fais hein. Bon, c'est un peu tard pour, euh, pour mettre à jour Est-ce que je suis censé sauvegarder ça quelque part Non, c'est bon Tour arrière ouais. On va avoir une visite notice de Whitebot qui va lui dire que c'est changé ou pas Ah bah ben, ouais, mais non, ça n'a pas été changé Je change là à update information. Je vais appuyer sur le update information. Ah, title your stream. Il est déjà title de mon stream. Il me fait chier. Bon, c'est pas grave, tant pis, on va faire ça. Hein. C'est pas pour euh, les 10 minutes de stream qui restent. Le temps d'arriver au numéro 5. Enfin, numéro 5, parce que c'est le numéro 5, mais au, au dernier, au, à mon numéro 8. Au huitième, là il y a un petit, petit marché qui ferait pas des petits trucs à manger au petit marché là, On pourrait m'arranger. Des trucs à manger que je peux emporter direct, alors hein, des pains, je sais pas quoi. Euh, Qu'est-ce qu'on a? Rôtisserie non, je vais pas prendre tous les rôtis. Des euh, voilà. légumes, des fruits. Les fruits, je peux faire reprendre une banane. Mais tant pis. Une autre, trois. Alors du coup là est-ce que j'ai marché suffisamment Il devrait y en avoir un pas très loin. Je vais sans doute peut-être même trop marcher. Ah oui, carrément, carrément, carrément, carrément trop marché. On va retourner sur mes pas. Je dois aller à la place, la place nationale. Bon, ça nous donne l'occasion de faire un petit détour, euh, rue de la comédie bon si c'était pas sous la pluie je pense que ce serait plus sympa mais c'est déjà bien sympa comme ville j'ai l'impression pourquoi cette salle à ah là, on le. J'ai perdu toute sa luminosité le gaillard va On c'est bien il pas. Ça, ça va bien si c'est l'été à la fabrique pâtisserie, restauration, le coffee et compagnie. Mais non. Il n'y a que les fleuristes qui sont ouverts pour la main. Un camion, un tournil, un Que les, montons, les gens de Montauban parlent de leur ville, mais je trouve que le, les commerces du centre-ville sont plus il y en a vraiment beaucoup. Ben là, il y a un marché couvert, il y a un, couvert, un une boulangerie dangeriste, probablement trouver de quoi manger. Et là, j'arrive dans une place nationale qui est en rénovation et j'ai bien peur après ce que j'avais vu sur Spotter Invader que l'Invader qui est ici il a été, été dégommé. Alors par contre il peut être à beaucoup d'endroits donc je vais tricher un petit peu. Je, je vais tricher un petit peu et regarder ce qu'il est censé être euh, grâce à Spotter Invader. Alors hop ici, voilà. effectivement là. Et il a été détruit quand Vu sur 2019. Février 2021, il a été reporté détruit suite à la rénovation. Ah oui, ah oui d'accord, effectivement. Il était en fait en contrebas sur les marches. Comme ils ont mis du gravier, mais ben, ben on ne peut plus le voir. Là, on va essayer de voir là où il y avait le bas avec l'arcade pour faire une photo. Voilà, c'est ici. Il était juste ici. Il a été enseveli par les graviers. C'est triste. C'est triste. On va faire la photo pour qu'ils aient une photo sur Il fait fort sombre à l'intérieur et on ne peut pas reconnaître. Mais... Voilà. Bon, eh bien tant pis. C'est pour ça que j'avais dit, je cesserais peut-être 7 au lieu de 8. Et donc c'est effectivement 7 au lieu de 8. Euh, ben, je vais mettre un terme au stream parce que... Euh, ah, ouais, On va aller vite fait promener. On va aller chercher à manger. voir si la marche est couvert, je peux. Je vais sortir mon portefeuille direct. Sortir mon portefeuille, il faut que je dérange la caméra. Je vais prendre deux pains au raisin et un pain au sucre. Voilà. ça c'est fait on a mangé, on retourne à l'armement par où je vais plus le bleu, on est là on se voir que voir ce masque dans les yeux c'est fini voilà on va terminer là on va prendre tranquille dans les rues de Montauban voilà. quelque part de bien Voilà, euh, du coup, tout va aller là. Et donc, c'est déjà terminé pour ce live. Si vous avez raté tous les invaders, je vous invite à regarder le replay. Pour ceux qui pourraient éventuellement débarquer maintenant. Mais juste personne parce que c'est trop tôt il est 9h du matin et les gens sont soit au boulot ceux qui travaillent soit en mode repos pour ceux qui sont en congé Ce que je comprends bien mais on aurait eu un travail eu de 45 minutes euh, ensuite le plan de la journée est de aller et d'aller vers Toulouse Toulouse j'en ai deux à choper j'en je ai déjà chopé quelques uns mais il y en a un sur autoroute que j'avais pas osé, que j'avais pas eu le temps d'aller voir. Et il y en a un qui a été réactivé depuis normalement. Donc on va aller s'occuper de ces deux-là. Euh, en espérant que le temps s'améliore. Ça a l'air de se dégager un petit peu. Petit à petit. En tout cas c'est moins que hier et que certaines zones ce matin. Donc j'espère que ça va rester comme ça malgré les quelques centaines de kilomètres que j'ai à faire. Euh, et voilà, je tombe sur la moto. Sans même le faire exprès. Euh, nous y voilà. Ok. Et eh bien, je vais renfourcher mon vestrier. Euh, merci à vous si vous regardez les, les, les replays. Euh, vous de pas avoir été en live à l'heure où ça vous a rangé. Mais bon, ce sera pour une prochaine fois. Il y aura un live normalement demain, je pense, de Bilbao. Demain, oui, oui, a priori, donc demain, aujourd'hui, on est vendredi, demain, samedi, oui, demain, il y aura live de Bilbao d'Office. Donc, euh, des bisous à vous. Et à la prochaine. On va mettre un... Si j'appuie si sur...